Alors aujourd'hui, on va en profiter pour euh, éclater, en fait, euh, les rejets. Vous voyez, il y a du monde. Alors, ce que je vais faire avec euh, un genre de serre-fouette, je vais couper les oeilletons euh, supplément. Là, je vais vous montrer ça. En fait, euh, ce qu'il faut faire, il bah, faut essayer de choisir euh, le plus beau plan. Bon, là, ça commence à être dur. L'autre jour, c'était trop humide voilà c'est faux un oeilleton ce que ça donne moins verre de terre là, vous voyez il est bon à replanter parce qu'il y a déjà des petites racines est ce que je vais faire ben, je vais garder sur euh, du milieu là. et je vais faire pareil pour les autres là ce faut essayer. Ah il bah, y a une cagouille. Ils adorent ça, les artichauts. Euh, ouais. Tous les oeilletons là du bord Et ces aïtons, vu qu'il y a des racines, soit vous les mettez directement en terre, ou soit dans un pot. Moi, je vais praliner et les replanter en terre. Cela, ce biais, ça fait six ans qu'il est en place. C'est sa dernière fois et purée. bon des fois ça marche pas tout le temps là je vais faire du tri il y en a je sais pas s'ils reprendront mais bon ça coûte rien d'essayer celui-là est joli je suis content mais il y en a des fois bah, vous êtes obligé de les jeter je voulais vous montrer Là vous voyez, il y avait c'est la souche de l'an dernier en fait là et ces oeilletons bah bien sûr euh, ils, ils donneront rien et vous voyez là il y a, je peux pas les séparer cela ils vont être jetés alors j'avais dit que je garderais celui-là oh en bas voilà la mer Hop, bon, À la fin, faut être un peu plus doux quand même. On la voyait, il y aura un plan et un autre plan. Ce que je vais faire, bah, je vais diminuer euh, la surface de feuilles parce que quand vous allez repiquer au sol, il n'y a pas beaucoup de racines, c'est plus adapté à la souche, alors faut quand même. Démarrer le plan pour euh, arriver à un meilleur repiquage. Voilà bon là. Ben là c'est presque fini. Et là c'est le plus délicat parce que faut pas rasser la totalité. Et là je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne une fois euh, démarré. Alors bon euh, dans les. Là il y en a cinq c'est foutu. Je vais essayer euh, d'en récupérer quatre ou cinq Et j'en ai déjà là-bas en pépinière. J'avais démarré cela. Et cela, il va falloir que je refasse. J'ai voulu le faire plus tôt et en fait.. Euh... Ouais, j'avais fait au mois de janvier. Et en fait, je vois que c'est mieux de le faire au mois de. Au mois de mars ou avril c'est ça, ça évite d'avoir à le refaire une autre fois bon euh, tant pis hein. comme ils étaient poussés j'ai dit ben bah, je vais essayer vous voyez il ya déjà des petits rejets alors les oeilletons de janvier une fois planté et les oeillons d'avril faut surtout pas oublier de praliner les racines et de bien arroser et vous voyez, j'ai coupé au moins la moitié du feuillage. On fait ça pour favoriser en fait qu'il transpire moins parce que c'est des feuilles. Plus il y en a, plus ça transpire.